Je vais vous parler du roman « Les aventuriers du Silento ». Ce roman écrit par Michel Quint, c'est son dernier roman. Michel Quint est un auteur connu, né en 1949 dans le Pas-de-Calais. À la fin des années 80, il obtient le grand prix de littérature policière pour son roman « Billard à l'étage ». Et en 2003, son roman « Effroyable jardin » est porté à l'écran par Jean Becker. L'éditeur, c'est Phébus et il fait 264 pages. Avec son dernier roman, Les Aventuriers du Silento, Michel Kahn nous plonge dans l'Italie du Sud, proche de la Calabre et de la Sicile, des régions traversées par les migrants. C'est là que Pippo, petit-fils d'immigrés, retrouve les traces de son grand-père né en 1917. Pour vous poser un petit peu le décor, je vais vous résumer très brièvement le premier chapitre. Tippo a pris la décision de partir en Italie, ce jour-là où il a senti l'urgence de renouer avec ses racines, ses racines comme un ultime cadeau à ses parents et surtout plus particulièrement à sa maman. qui Ce jour-là, ce matin-là, ne l'a pas reconnu, sa mère atteinte, atteinte d'Alzheimer. C'est ainsi que, en Italie, guidée par Gina, une directrice de musée, il mesure à l'envers le chemin parcouru par les siens. La sensuelle Gina le conduira chez Guizépine, une vieille institutrice qui lui révélera qui était réellement son grand-père. Valentino, dit Tino, le grand-père, originaire de Naples, maçon de son état, travaillait pour deux archéologues, Zanetti et Zancani, assignés à résidence pour antifascisme. C'est lors de cet exil politique, c'est sous l'époque mussolinienne, qu'ils feront des fouilles et découvriront un sanctuaire prouvant que la Grèce avait bien colonisé l'Italie. Alors il y a beaucoup de choses dans ce roman, l'immigration, la lutte contre le fascisme, l'histoire des civilisations, la description de magnifiques paysages de cette région du Silento et de l'Italie du Sud en général, également une histoire de faussaire, de trafic d'œuvres auquel Gina est mêlée. Tout ça avec une écriture fluide et très agréable. Chassé croisé entre passé, présent et avenir, permettant à l'auteur de parler des régimes totalitaires, des migrants et pour alléger le tout d'une belle histoire d'amour. Michel Quint mais l'histoire et fiction. Ce récit historico-familial est captivant, même s'il n'est pas toujours très facile d'accès. Je vous en souhaite une bonne lecture et une belle découverte.